Comme nous l'avons vu lors du dernier exercice, il est possible de faire faire un carré à Sphéro en utilisant quatre commandes roulées. Le problème qu'on avait, c'est que lorsque Sphéro arrive vis-à-vis de -vis notre coin, comme il y a déjà une vitesse d'accumuler, mais nos coins vont avoir tendance à être rond. Plus la vitesse est grande, plus c'est vrai. Voici comment on peut régler ce problème. Donc, dans la section «commandes », notre premier bloc, c'est Délai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer des blocs délai entre les blocs roulés. Ça, ça va forcer Sphero à s'arrêter. On peut lui demander de s'arrêter tout simplement une seconde. Et lorsque Sphero va arriver à notre coin, elle va s'arrêter. On va le prendre le temps de tourner avant de commencer à rouler. Ça va donc ainsi augmenter sensiblement la précision de ce